Bienvenue au village numéro 1, notre village qui accompagne aujourd'hui 240 personnes porteuses d'handicap avec des déficiences, essentiellement déficiences mentales. Notre village accompagne aussi des personnes à très autistique, des personnes déficientes physiques et, in fine, le double diagnostic. Donc euh, notre objectif euh, l'objectif en tous les cas de notre village est de les accompagner jusqu'à la fin de leur jour et donc le vieillissement prend une place relativement importante. En activité par contre, nous avons une quarantaine d'ateliers différents. Notre village offre aussi la possibilité d'accompagner les personnes plus dépendantes avec des activités beaucoup plus de bien-être que ce soit à travers le rythme, la musique, la piscine par exemple avec une piscine tout à fait adaptée et euh, des snuzzleun. Donc, le snooze euh, permet simplement aux personnes de pouvoir avoir un moment rien qu'à elles et euh, de pouvoir apprendre à communiquer aussi euh, d'une manière différente. C'est un espace qui accueille des personnes qui ne savent pour la plupart pas parler, donc qui vont pouvoir s'exprimer par leur corps, comme ils en ont envie, comme ils le sentent. Ça permet aussi aux personnes euh, de pouvoir changer de position si pour la plupart elles sont bloquées dans des chaises toute la journée. Donc elles n'ont pas l'opportunité de pouvoir sentir leur corps euh, différemment. Et donc pouvoir changer de position en snooze alone, ça va aussi permettre à l'accompagnant, si la personne l'accepte évidemment, de pouvoir aller euh, donner une importance à chaque partie de ce corps, même si ce corps est abîmé. J'ai invité les équipes à dire « Tiens, avez-vous des projets à développer ?» Et une équipe était vraiment dans un besoin très important par rapport à un snooze qu'il souhaite adapter aux personnes plus corpulentes, plus dépendantes et renouveler, je dirais, une série de matériels propres à ce type d'activité. Alors, grâce à CAP48, on va pouvoir euh, remplacer du matériel qui est assez vétuste et euh, parfois inadapté, comme euh, la colonne à bulles, par exemple, comme le matelas à eau aussi, et euh, l'installation aussi d'un lève-personne au plafond, donc un lève-personne sur rail, pour que les personnes soient beaucoup plus en sécurité et donc, en règle générale, pour garantir le bien-être de la personne. J'ai envie de remercier l'APCAP48 parce que grâce à eux, nous avons pu réaliser, nous allons pouvoir réaliser un super projet. Donc notre nouveau smooth alone avec du matériel bien adapté. Et bien moi aussi, je vous invite à faire comme nous. C'est un moment intéressant, passionnant, dans lequel les équipes aussi peuvent se mobiliser. Merci à l'APCAP48.